Euh, donc, nous, on intervient sur euh, sur les métiers des, des, des collectivités. Euh, donc, on est sur euh, l'urbanisme, l'instruction des, des permis de construire et des demandes d'autorisation euh, avec OpenADS euh, qui est raccordé à plateau. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc la thématique euh, urbanisme. On intervient aussi euh, sur cette thématique pour les services qui sont consultés par les services instructeurs de communes et qui, du coup, ont besoin de gérer les, les demandes d'avis, les retours d'avis. Euh, et donc, en fait, tous ces outils métiers sont bien évidemment open source Complètement. Donc, tous nos logiciels, euh, donc on, nous, on développe des logiciels dans l'écosystème OpenMairie, donc certains connaissent, juste je, un petit oui. mot d'historique. Euh, donc, OpenMairie, c'est né, en, donc Atrial a été fondé d'abord en 2003, janvier 2003, et euh, le projet OpenMairie est né euh, la même année, en fait, euh, par une rencontre multiple. Et En fait, le, le, le petit point de départ, ça a été euh, une réunion à Dulact, organisée euh, en collaboration avec le CNFPT, et à laquelle a participé François Reynaud. Et, euh, et qui, à cette époque, avait une problématique élection. Et de là est sorti le premier logiciel qui, après, est rentré dans ce qui a été la gamme Open Mary. Ça a été OpenELEC, la gestion des listes électorales, un logiciel qui est porté aujourd'hui par Atréal. Euh, donc, euh, suite à, à, à ce démarrage, il y a d'autres métiers qui sont apparus donc les élections se sont complétées avec Open résultat donc c'est tout ce qui est animation de la journée d'élection, puis il y a eu Open Cimetière donc la gestion des cimetières le, le fameux logiciel qui roule à tombeau ouvert <rire> Donc, ensuite, euh, on a eu euh, l'urbanisme avec euh, OpenADS, donc Open ADS qui a été euh, vraiment propulsé à partir de, de qui est né en 2007 mais qui a été vraiment propulsé à partir de 2012 euh, quand il a été choisi par la ville de Marseille pour euh, remplacer leur logiciel historique. Donc la ville de Marseille a pris tout le budget licence et l'a en fait converti en budget investissement développement. Et ça a permis en fait, de remettre OpenADS à jour par rapport aux, aux usages de l'époque. Puis, il y a eu d'autres contributeurs par la suite. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y a des contributeurs importants. Euh, ensuite, on a eu euh, Open Debit Boisson. Donc, c'est tout ce qui est gestion des licences, les licences permanentes, les licences provisoires, la buvette, le bar, etc. Donc, euh, voilà, qui sont dans, dans le catalogue d'Otreal. Open débit d'oissons, c'est la gestion en fait, de l'attribution des licences à des propriétaires, donc à des exploitants, les bars, les buvettes et autres. Donc on a le suivi de la licence 4. Euh, qui elle est un, un, une licence permanente qu'on qui n'est pas euh, qu enfin qu'on peut pas créer mais qu'on doit suivre dans le temps et on a euh, le suivi des licences provisoires donc toutes les buvettes qu'on va autoriser euh, les sur les, les matchs les, de foot, foot etc sur hein, les quoi. matchs de foot etc les autorisations spéciales d'exploitation la nuit euh, de temps en temps enfin tous ces suivis là euh, donc vont être gérés dans, dans le logiciel et donc ça gère aussi euh, bien les autorisations délivrées les arrêtés euh, euh, les suivis de, de problématiques diverses etc donc, donc c'est assez complet autour de la thématique licence des débit de boisson. Euh, Open qui a été un, un développement initié par la ville de Marseille euh, qui sert en fait au, au suivi des commissions sécurité et accessibilité pour le suivi des établissements recevant du public. Donc, c'est toute l'organisation des commissions, les visites, les autorisations d'ouverture, les arrêtés d'autorité de police pour fermer l'établissement qui ne respecte pas les règles. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui est autour de, de, de ça. Et ça fait déjà pas mal. Alors, d'une manière générale, donc bon ce sont des, des, des choses qui peuvent être traitées par également des produits concurrents ou des sociétés concurrentes. Quel est votre apport spécifique alors, euh, il y a plusieurs points. Euh, le premier point, euh, donc parce que je n'y ai pas répondu tout à l'heure, du coup, je le redis maintenant. Euh, nos codes sources sont tous publiés sur la forge de la DULAC. Euh, donc, c'est très important. Euh, c'est notre forge principale. C'est pas notre forge secondaire. Je sais qu'il y a des personnes qui publient euh, avec une version de retard, par exemple, etc. Nous, c'est pas le cas. Euh, notre code est développé en temps réel, enfin, sur la forge de la DULAC. Donc, euh, c'est ça depuis le début. Ça l'a été tout le temps, et même quand on est passé, parce que tout début d'Atreial, bon moi j'ai démarré tout seul, on était plus dans une optique d'accompagnement, d'intégration, et puis à partir de 2008, on est devenu éditeur libre parce qu'on a eu besoin de, de, de mieux expliquer en fait qu'il y avait une gouvernance derrière un logiciel libre, qu'il y avait une feuille de route, une vision à long terme et une pérennité et un savoir-faire aussi. Et, et, et ce changement de position eh n'a pas impacté nos pratiques de développement. Donc, on a continué, comme avant, à tout développer sur une forge publique. Et ça ne nous a jamais posé de problème. Il y a des gens qui téléchargent depuis la forge et qui installent. Et c'est très bien parce que souvent, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir euh, bah, une licence ou un accompagnement supérieur. Et donc, on, on estime que c'est euh, le maintien d'un bien commun, de mettre cette possibilité ouverte à tous. Et ça a été d'ailleurs extrêmement le cas pour Open Cimetière ou pour Open Resultat, qui sont deux logiciels qui ont été énormément téléchargés et installés en autonomie par des collectivités. Et ensuite, on est dans une démarche qui est profondément axée sur les valeurs du logiciel libre. Et quand je parle des valeurs du logiciel libre, c'est la notion de partage de la connaissance, c'est le cercle vertueux du logiciel libre, cette notion de dire ben, j'utilise, j'analyse, je modifie, je republie, je reverse et je repartage. Et euh, c'est le fait aussi de dire, eh bien, quand quelqu'un, là je vais paraphraser françois Eli, tu m'excuseras François, mais quand quelqu'un a financé un développement, il est normal que ce développement qui a été financé bah, soit reversé à tout le monde, sans surcoût, parce que finalement euh, il y en a un qui a payé, et euh, que du coup ça rentre en fait dans l'enrichissement du logiciel et donc dans le fameux cercle vertueux. Donc, Dans notre cas, tous les développements que l'on réalise à la demande, quand il y a quelqu'un qui a un besoin auquel le logiciel ne répond pas parce que c'est trop spécifique, etc. Chez les éditeurs historiques, on va dire ben non, le logiciel ne le fait pas et c'est comme ça. Et en fait, chez Atreal, on va dire Bon, ben écoutez, on va analyser ça, on va faire un petit groupe de travail, on va faire venir d'autres responsables de services, d'autres collectivités et puis nous, on va mettre nos propres experts sur ces analyses aussi, tous ensemble. Et à partir de là, on va faire une évolution, une proposition d'évolution, qui va être payante ou pas, selon qu'elle rentre dans notre feuille de route et dans notre budget de maintenance ou pas. Et, mais par contre, qui, dont on garantit qu'elle sera obligatoirement reversée au, au tronc commun du logiciel, et donc reversée à tous les utilisateurs sans surcoût. Donc l'argent public ne paye qu'une fois. Et, et, et, et, euh... et, exactement. Et donc on, on contribue à un bien commun. Et la notion de bien commun est importante. Alors, euh, gardez bien le micro, d'ailleurs. Oui. Juste pour une minute, revenir sur Atreal lui-même, donc créé comme SS2L, et puis maintenant éditeur de logiciels. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus nous, nous dire ce que vous êtes aujourd'hui Oui, donc aujourd'hui, on est, on est éditeur de solutions logicielles, <rire> libre, <rire> Voilà, on n'est euh, pas organisé comme les autres éditeurs. Ça, c'est un, un fait. Par exemple, un truc très bête, mais on est très transverse et tout le monde dans la elle a le droit à la parole et a le droit de critiquer l'organisation et de dire bon, on peut l'améliorer de telle façon. et sera entendu et on teste. Et si ça marche, et ben on améliore. Et si ça ne marche pas, ben, on dit ben non, on a testé. Ça marche pas. Et donc, on continue. Euh, donc ça, c'est un premier point. Dans le support, on a la même chose. C'est-à-dire que quand on a un utilisateur qui fait un ticket de support, le ticket de support, il va partir aux experts métiers, mais il va aussi partir aux services techniques, aux chefs de projet. Même moi, je reçois tous les tickets de support. Et donc, à partir de là, la personne qui est la plus à même de répondre à la problématique. Si c'est un bug, ça va aller directement chez le chef de projet au staff technique. Si c'est un problème métier, ça va aller directement au responsable métier et on n'aura pas besoin de passer niveau 1, niveau 2, niveau 3 et d'attendre un mois avant d'avoir une réponse pertinente. Donc ça, c'est un deuxième point qui est assez important. On a euh, un niveau de qualité, je pense, qui est aujourd'hui supérieur à nos concurrents parce qu'on a recruté des experts métiers. Nous mêmes on a appris sur nos métiers. On est aujourd'hui, euh, on a une véritable expertise sur sur nos métiers en interne et donc du coup on est capable de fournir un accompagnement métier euh, on va dire j'espère très bon parce que en tout cas ce qu'on vend nous c'est du service c'est pas de la licence et, euh, et du coup ce qu'on valorise c'est euh, l'expertise et l'accompagnement donc euh, ça aussi ça fait une différence euh, donc on est éditeur libre mais on est éditeur libre avec aussi les valeurs du libre et avec un schéma d'organisation qui s'inscrit en fait dans les valeurs du libre et dans le partage. Tous nos utilisateurs, par exemple, peuvent participer à la feuille de route des logiciels. Effectivement, ça c'est propre aux logiciels libres. Merci Monsieur Benita. Ben merci à vous, merci à tous.